Je m'appelle Fanny Delépine, je suis danseuse et chorégraphe et je suis également en master 2 euh, expérimentation et recherche dans les arts de la Seine à Bordeaux-Montaigne, ici. Et pour le projet « À moi », je suis accompagnée de Hugo Schuller, qui interprète à mes côtés sur la scène, Zoé Dumonté qui est à la création Lumière, et Hugo Michel qui est à la création musicale. Déjà avant, en fait, j'ai fait un solo qui s'appelle « C'est une meuf ». Et l'idée pour la création de « À moi », c'était comme de faire une suite un peu un diptyque. Euh, C'est sur les questions d'appartenance. Donc il y a l'appartenance due euh, au genre. Donc il y a moi en tant que danseuse et il y a aussi Hugo qui est un danseur. Du coup on essaye d'explorer ces questions-là. Mais il y a aussi l'appartenance plus globale, euh, artistique aussi. Qu'est-ce qui nous appartient euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sans euh, bah, prendre aux autres sur scène Enfin voilà, c'est des questions en ce moment qui m'animent beaucoup et du coup d'essayer de créer aussi son propre vocabulaire euh, scénique. Voilà. Bah du coup là c'est cool parce que c'est notre première vraie résidence. Avant on a fait 3 4 jours de labo mais enfin voilà vraiment euh, du labo de l'expérimentation. Donc là, d'être sur le plateau, bah, déjà, c'est cool parce que ça nous met vraiment en condition et on peut aussi tester. Euh, la lumière, elle est assez importante dans cette pièce et du coup, là, c'est aussi l'occasion de, de creuser et d'expérimenter aussi euh, la recherche lumière et scénique. Mais ça reste la première résidence. Du coup, là, l'idée, c'est d'explorer un peu les pistes de travail et voir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. En fait, moi, j'ai repris des études, euh, beaucoup pour le côté recherche, parce que je voulais écrire un mémoire en, autour des questions de genre dans la danse hip-hop, parce que je viens de la danse hip -hop. Et du coup, ça faisait un petit moment que j'avais en tête de reprendre des études, et en 2021, je l'ai fait. Et du coup, le master, il, bah, il me permet de pouvoir euh, accomplir cette recherche-là, donc d'avoir des outils plus scientifiques, d'être accompagnée, etc. Et aussi c'est vraiment cool parce que artistiquement, euh, la plupart des élèves viennent, sont plutôt de théâtre, et du coup nos cours aussi de pratique sont pas mal tournés vers le théâtre. Et moi c'est quelque chose que j'aime je... bien la danse théâtre, mais vraiment le théâtre hein, plus pur je le connais pas trop. Du coup ça euh, m'apporte plein d'autres outils que juste la danse, et je sens que même artistiquement c'est en train de, bah forcément ça ça impacte aussi. Et et du coup c'est plutôt cool. <rire>